le Seigneur des Seigneurs, qui l'éternité, Derrière qu'on peut la avoir la vie, la vérité, parlant. Sans ses machistes, merveilleux enfant de pété, étoile du matin, chantons ces mangeons partout. Que ton nom soit béni, notre Père, que ton nom soit exalté, notre Seigneur. Merci encore pour ce privilège que nous avons encore ce soir d'être dans ta maison à toi. C'est vrai, nous le chantons de notre cœur, Père Saint, parce que nous voulons parler de toi. Tu es vraiment, ton nom à toi est doux à nos palais, Seigneur. Notre cœur se réjouit et notre âme est dans l'allégresse, Seigneur. Lorsque nous entendons parler de toi, mon béné-père Saint, Dieu. Merci parce que tu vis, Seigneur. Et parce que toi tu vis, nous vivons également aussi. Et nous sommes vraiment heureux de pouvoir être parmi ceux-là aussi, Père, qui ont la joie de voir te connaître, mon bien-aimé Père Saint, de te louer, de te glorifier, de t'exalter encore de tout leur corps, parce qu'ils reconnaissent réellement qui tu es pour eux, Seigneur. Tu es réellement la source de vie que nous avons, Père Saint, Dieu. Le soutien dont nous avons tellement besoin dans notre marche, mon bien-aimé Père Saint, Dieu. Et la lumière qui nous éclaire encore dans ces temps où nous sommes, mon bien-aimé Père Saint, Saint, parce que par ta lumière, nous voyons la lumière, Seigneur. Tu es vraiment vrai et nous te sommes vraiment reconnaissants. A toi donc la gloire, à toi donc l'honneur et la puissance, mon bénémoine Père saint Dieu. Merveilleux est ton nom parce que tu vis, Seigneur. Merci pour les chants et les cantiques, mon bénémoine Père Dieu. Merci encore pour la présence de chaque frère et chaque sœur. Enseigneur, mon bénémoine Père Dieu, parce que c'est toi qui rassemble, c'est toi qui attire aussi, Père Saint. Nous te rendons gloire, et honneur Père Dieu, parce que ce que tu fais est tellement merveilleux, Seigneur, d'avoir gardé ton peuple à toi, mon bénémoine Père Oh Dieu, nous sommes vraiment heureux, Père Dieu, de voir que tu es vraiment le Dieu vivant. Merci pour notre soeur Carole, bénémoine Père de Oui, tu es réellement Dieu, mon roi. Nous sommes dans la joie de l'avoir parmi nous, bénévole Père Sans Dieu. Seigneur, c'est un bonheur de voir tes enfants, Père Sans Dieu. Nous nous résistons à ta bonté, Seigneur. Sois béni pour mon frère Daouda, Père Dieu. Louange et honneur à toi pour ce que tu fais, Seigneur. Tu es vraiment parfait, Seigneur. Merci pour les chants et les cantiques. Merci aussi pour le psaume, merci pour chaque frère et chaque sœur, nos bien-aimés qui sont aussi en connexion, qui sont aussi bénis, Père, car nous avons aussi prié au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que notre Dieu soit béni, qu'il vous bénisse richement. Nous sommes dans la joie d'être là. Soyez bénis. Amen. Vous pouvez vous asseoir. C'est toujours une allégresse, une joie énorme lorsque nous pouvons nous retrouver ensemble. De pouvoir chanter les chants des sillons d'un commun accord. Le Seigneur, notre Dieu, est bon. Amen. Il est digne de louanges. Amen. Et il est vraiment digne que nous puissions l'adorer de tout notre cœur. Parce que tout ce que le Seigneur fait est bon pour Amen. nous. Que son Saint-Nom soit glorifié. Amen. Que Dieu bénisse richement notre soeur Carole. Amen. Je ne la vois pas moi ici. Ah oui. <rire> que Dieu te bénisse, ma vie-aimée. Sois le bienvenu. Et avec nos fils aussi, et notre, notre bien-aimé frère Daouda. Ah oui, vous savez que la sœur a adopté le frère Daouda. Hein? Ah, elle aime beaucoup frère Daouda. Que Dieu soit béni. Nous remercions Dieu pour leur voyage. Soit... Et notre frère va aussi arriver. Je pense que ce sera vers le 25, c'est cela, je pense. Il sera aussi parmi nous aussi. Que le Seigneur soit béni. Ah oui, ce sera toute la famille, presque. Nous rendons gloire au Seigneur pour ce qu'il fait et surtout pour... Ce rendez-vous que nous avons pendant ces temps ici, les réunions de fin d'année, ça nous donne l'occasion de revoir nos frères et sœurs différents endroits pour que nous puissions avoir une communion ensemble autour de la parole de notre Dieu. Le Seigneur, notre Dieu, euh, il donne et puis il reprend. C'est comme ça que nous disons que son Saint-Nom soit donc béni. Le papa de notre sœur Elodie est parti et euh, il est donc décédé. Je crois que c'était euh, le lundi, je pense, quelque chose comme ça. Le mardi, je pense. Et il est donc, il est donc enterré le mercredi. Oui, là-bas, ça a été vite, effectivement. dans euh, les tradition dans laquelle aussi les choses se passent, effectivement. C'est dans cela qu'ils avaient décidé donc, de pouvoir aussi les faire aussi rapidement, comme ça. Donc, notre sœur a perdu son père. Je crois qu'elle aura besoin de chacun de vous aussi. Et euh, comme vous savez, elle est loin là-bas à Metz avec ses enfants. Et euh, elle implore aussi la grâce du Seigneur. Je l'ai eue au téléphone certainement. Et euh, elle était triste, mais elle était toujours fortifiée parce qu'elle sait que le Seigneur, notre Dieu, fait toutes choses pour notre bien. Et euh, elle glorifie Dieu pour cela. Mais je crois qu'elle a aussi besoin de chacun de vous l'appeler. Même si vous ne savez pas vous déplacer jusque là-bas aussi loin, mais... Vos appels téléphoniques vont le consoler aussi. Et aussi nos prières, parce que nous allons prier pour elle, pour sa famille aussi, son mari aussi, notre frère euh, Frédéric, donc, qui est là-bas au Burkina, et qui est allé aussi effectivement aussi assister à, à l'enterrement aussi. C'est lui qui m'avait prévenu. Et son épouse aussi, je l'ai eu aussi par la suite. Que notre Dieu puisse le bénir. Nous allons prier. Tendre Père et précieux sauveur, nous tenons devant ton trône de grâce, mon sauveur béni. Parce que nous savons que tu es celui qui console. Le consolateur, c'est toi, mon bien-aimé Père en dieu c'est lui qui donne la vie, c'est lui aussi, Père mission qui la reprend. Parce que c'est toi qui décides des temps et des moments, qui nous est donc imparti en tant qu'homme, mon bien-aimé Père Tubisson Dieu, sur cette terre. Oui, nous ne pouvons rien faire, Patumissant Dieu. Parce que nous ne savons pas la longueur des gens, des années qui nous sont imparties, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Mais nous savons que toi, tu es le Dieu qui contrôle tout, mon bien mes Père Saint-Dieu. C'est pourquoi nous revenons à toi, pour aussi t'implorer la grâce de pouvoir aussi te souvenir de notre bien-aimé le Elodie, Seigneur Dieu, notre frère Frédéric et leurs enfants aussi, mon bien-aimé Père dieu et la famille de ta fille, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. pour qu'à tu leur as compris de la consolation nécessaire. Tu as vu tous les efforts que ta fille a eu à pouvoir faire cette main pour son son papa, bénémoine Patribuissant. Dieu n'a pas idées sur le moyen, mais il, il s'est déplacé. Il a été voir son père. Il lui a parlé, pas Patrice. Il a permis aussi que la parole de Dieu lui soit aussi apportée, mon béni, Père de sans -dieu. Il a fait ce qu'une fille peut faire pour son père, mon père Patrice Dieu. Il lui a témoigné de l'amour, effectivement. Mais il a plus à toi de pouvoir aussi le reprendre, mon béné Père sans dieu Mais c'est parce que tu sais, tu savais pourquoi, bénémoine Père. C'est pourquoi nous te remercions pour tout notre te. Prions de la consoler de la fortifier, Père, car certainement elle a vraiment besoin de toi. Sois béni, Père oh Dieu, sois glorifié pour toutes tes décisions à toi, car nous t'avons ainsi prié. Au nom du Seigneur et sauveur Jésus-Christ, Amen. Amen. Que notre Dieu soit béni, nous ne savons pas combien de jours il nous reste sur cette terre. C'est pour ça que Moïse pouvait dire, enseigne-nous à compter nos jours, pour que nous puissions appliquer notre cœur à la sagesse divine. C'est cela ce que nous, en tant qu'hommes, nous pouvons faire, ce que la Bible dit aussi dans le livre d'Ecclésias aussi de craindre Dieu hein, et observe tous ses commandements, c'est ce que tout homme doit faire parce que nous savons que la fin, l'homme doit passer donc au jugement. Et avant que nous puissions arriver à ce point là, Dieu nous a donné l'opportunité, la grâce aussi de pouvoir saisir l'occasion qu'il nous donne de pouvoir entendre donc euh, l'Évangile. Il n'y a pas un homme sur cette terre qui peut dire que je ne savais pas ou que je n'avais pas entendu parce que jusqu'aujourd'hui, en fait, l'écrit retentit. c'est sang qui a été versé à Golgotha pour le salut de tout un chacun de nous, euh, de l'humanité en fait, de tout être humain, ce sang est encore sur euh, l'autel. Donc c'est-à-dire qu'effectivement, que nous sommes donc au temps de la grâce. Et tout homme, effectivement, et toute femme, toute personne, donc, sur cette terre qui aurait eu les désirs dans son cœur d'être sauvé, il peut l'être. Parce que c'est Dieu qui, qui sauve, effectivement. Moi, je ne peux pas connaître qui est peut être sauvé ou n'est pas, mais Dieu sait. C'est pour ça que la Bible nous dit seulement qu'avec en fait, quiconque croit en lui. Ne périsse au point mais qu'il ait effectivement aussi la vie éternelle. Nous soupirons après cela et nous aspirons aussi après cela. C'est pour ça que tout ce qui se passe autour de nous, en fait, quand il y a, c'est pour ça que la Bible dit aussi qu'il est, est mieux d'être dans une maison de deuil que dans une maison de joie. C'est par là aussi qu'on apprend effectivement la finalité de tout ce que l'homme sur la terre peut avoir. Même si on amasse tellement beaucoup, on sait qu'un jour on devra partir. Et tout ce qu'on amasse, effectivement, ne pourra rien servir. C'est pour ça que le Seigneur aussi nous dit que euh, amasser les trésors sur la terre, il dit pas, ce n'est pas vraiment ce qu'il faut pour amasser les choses qui sont enfin, qui, la, les trésors sur la terre, effectivement. On doit plutôt travailler pour euh, ce qui ne périt pas en fait, les choses qui concernent donc le royaume de Dieu. Et c'est là que nous devons aussi amasser notre trésor, parce que là où est ton cœur, là aussi, effectivement aussi ton trésor. Nous devons être conscients de, de ce que Dieu nous accorde comme privilège, effectivement, pendant notre pèlerinage. Il y en a beaucoup qui sont, effectivement, dehors et qui continuent à pouvoir mener avec oisiveté leur vie, effectivement, ne comprenant pas et ne savant pas tellement très bien que tout ce que nous avons, effectivement, et ce qu'ils ont aussi, est aussi éphémère. La vie d'un être humain, l'homme, est une vie éphémère. Ce qui veut dire que, comme il a eu à pouvoir avoir commencé... Et doit certainement aussi avoir une fin. Mais c'est ce qui n'a pas la vie qui n'a jamais commencé. Donc, c'est-à-dire que la vie éternelle. Donc, il ne pourra jamais avoir fin. C'est là, elle n'est pas éphémère. C'est cette vie-là qu'effectivement, que nous sommes, nous aspirons effectivement et que Dieu accorde effectivement à tout homme qui, qui veut réellement la recevoir effectivement. Il lui donne. Et, et comme la Bible le dit effectivement que c'est dans le livre de Romains, je pense, il dit mais il dit que le don gratuit c'est gratuitement que le Seigneur, notre Dieu, te le donne jusqu'à aujourd'hui. Donc, le don gratuit de Dieu, tu n'as rien à faire. C'est la vie éternelle. Parce que c'est Dieu qui l'a fait et c'est Dieu aussi qui te le donne aussi. La seule chose simplement, c'est de pouvoir accepter. Que je crois qu'accepter, tout le monde peut accepter quelque chose. Il ne faut pas même pas qu'on t'enseigne qu'il faut accepter quelque chose. Parce que quand on te donne quelque chose à manger, tu prends. Ça même qu'on dit, tu dois apprendre à pouvoir accepter de manger. Non, tu dis que naturellement, tu l'as. Donc, effectivement, si c'est un, un don gratuit ou où tu, on où tu te donne, effectivement, la seule chose que je dois faire, c'est seulement prendre. Donc c'est ce que si je prends, effectivement, alors effectivement, je possède aussi la chose. Nous remercions le Seigneur, notre Dieu. Il est vraiment bon, et vraiment bon, et très bon, parce que il n'a jamais cherché, arrêté, pardon, de pouvoir donner la possibilité à l'homme de pouvoir vivre. Parce que lui-même, comme on le dit effectivement dans sa parole, il a dit lui-même, puis sa volonté à lui, Dieu de répentir et surtout revenir à la vie, effectivement, le connaître lui, le servir, et avoir cette vie éternelle, effectivement aussi. C'est pour ça qu'il dit que sa volonté n'est qu'aucun ne périsse, mais que tous arrivent à la répandance et toujours à la connaissance de la vérité. Vous connaissez cela, non afin qu'il soit réellement aussi sauvé. Donc, c'est donc pour lequel nous voulons nous concentrer effectivement aussi, c'est que nous puissions arriver à, à pouvoir avoir la connaissance de la vérité. Et, ça, et quand nous avons la connaissance de cette vérité, c'est pour que nous fassions quoi exactement C'est pour ça qu'il a dit, bon, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes mes disciples. » Et vous connaîtrez effectivement la vérité, et la vérité donc vous vous affranchira. Et puis combien c'est tellement merveilleux de pouvoir connaître la vérité, et de voir combien la vérité est tellement si importante. Parce que on nous dit déjà dans Jean, chapitre 1, verset 14, je ne sais pas, 14, il dit « dit, la loi est venue donc par Moïse, la grâce et la vérité sont donc venues par Jésus ». Vous vous rendez compte, effectivement, on dit que la grâce et la vérité, donc, sont venues par Jésus. Ce qui veut dire qu'effectivement, que la, la vérité est tellement quelque chose de tellement important aux yeux de Dieu. Parce qu'on nous dit que, par cette vérité, effectivement, nous sommes aussi sanctifiés. Donc, c'est-à-dire que toi et moi, tous les jours de notre vie, en rapport aux choses qui concernent Dieu, ce que l'on doit chercher, c'est simplement la vérité. Parce que les vrais adorateurs, alors, en Dieu, en esprit et en vérité. Donc, la vérité se trouve toujours. Donc, c'est quelque chose qui est très important. Le Saint-Esprit vous conduira dans toute la vérité. Est-ce que vous, je ne sais pas, je pense que vous, vous comprenez cela. Ce qui veut dire qu'effectivement, que nous ne devons pas nous donner le loisir de pouvoir vouloir accepter tout ce qui est contraire à la parole de Dieu. Parce que la Bible nous dit effectivement, sanctifie-le par ta vérité. Ta parole est la vérité. Donc ce qui est contraire ou mélangé avec la parole de Dieu, ce n'est pas la vérité. Donc ce qui veut dire que moi ici, ce que moi je désirerais, puisque c'est ce que Dieu veut, c'est toujours la vérité. La vérité m'éclairera davantage, la vérité effectivement me sanctifiera, Donc, la vérité me conduira... Donc vous voyez que c'est la chose qui est principale. Donc ce qui veut dire qu'effectivement que nous pouvons revenir à, à ces, ces psalamiste qui disent, mais je sers ta parole... Dans mon cas, afin de, de ne point pécher contre toi. Et c'est pour ça que nous pouvons aussi revenir aussi dans, dans les psaumes, je pense, au chapitre, chapitre 1, je pense que c'est cela. Hein, psaume au chapitre 1, je pense que c'est cela. Et il nous dit une chose. Voilà, c'est psaume au chapitre 1, je crois que c'est cela, oui. Voilà, voilà. Il dit Heureux <coughs> donc l'homme qui ne marche pas selon le conseil de méchants,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 c'est ce qui plaît au Seigneur, comme nous l'avons entendu. C'est pour ça que David pouvait dire effectivement que oui, oui, oui, oui, oui. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier C'est en se dirigeant d'après donc, donc ta parole. Donc nous comprenons qu'effectivement, pour nous, mettre la parole de Dieu en pratique, désirer ce que la parole de Dieu dit, ne peut pas être une obligation on peut pas se sentir comme si nous étions obligés de faire ceci, faire cela, effectivement. On doit comprendre, effectivement, pourquoi nous devons toujours soupirer après seulement ce que Dieu a dit. Parce que tout ce qui sort de la bouche de Dieu, c'est la vérité et c'est vrai. Parce que il a dit, hein, mes, mes paroles sont esprit et vie. Nous comprenons qu'effectivement que c'est la chose, effectivement que il a même dit aussi en, en continuant, effectivement dit, mais je suis donc le chemin, la vérité donc et la vie. Donc, nous comprenons que pour nous il nous est absolument nécessaire parce que dans ces temps où nous vivons, vous pouvez bien le constater effectivement aussi. Le monde et les hommes, la religion, s'est éloignée tellement loin de la vérité. Et personne ne veut entendre la vérité, effectivement. D'ailleurs, nous pouvons le lire, effectivement, ici, dans, dans les scènes écritures, hein, dans le livre de, de Timothée, au chapitre 4. Je pense que c'est cela. Et nous pouvons le trouver. Oui, c'est cela. Oui, cela. Oui. Voilà. De Timothée, de Timothée, voilà. Donc, cela, au chapitre 4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 Reprend, censure, exode, avec toute douceur et en instruisant. » Donc vous voyez que là, la, la recommandation est de, de, de prêcher la parole de Dieu, mais d'y rester ferme en fait. En toute occasion, favorable. Que ça plaise aux gens, que ça ne le plaise pas, qu'ils aient des visages qui ne veulent pas écouter ce que tu dis, il n'y a pas de problème. Mais toi... Prêche seulement la parole de Dieu. Ne ne suis pas les sentiments des uns comme des autres, les mouvements des uns ou les autres. Ça, tu ne dois pas arriver à pouvoir le faire. Parce que si tu suis cette voie-là, alors tu sais effectivement que là, tu vas même amener à la mort ceux qui t'écoutent. Malgré qu'ils n'aiment pas, malgré qu'ils ne veulent pas. Pour qu'ils soient sauvés, reste ferme. Je crois que dans les livres de, de, de, de, de Timothée aussi, d'abord nous continuons ici, il commence à retourner, Alors, il dit, je te conjure donc devant Dieu, devant Jésus-Christ, notre Seigneur qui doit juger les vivants, c'est les morts, ça tu ne peux pas y échapper. Et au nom de son apparition de son royaume, prêche donc la parole, <coughs> insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec douceur et en insuisant. car... Il viendra certainement un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Vous pouvez le remarquer frères et sœurs. Parce que la parole de Dieu ne se trompera jamais. Quand Dieu a dit quelque chose, c'est que cela est la vérité. Vous pouvez le remarquer, examiner effectivement dans le cœur parmi les gens effectivement de manière même aujourd'hui dans la religion partout dans les églises effectivement, les gens ne veulent pas qu'on leur prêche la vérité. Non, aujourd'hui même, les gouvernements font pression, effectivement. Vous pouvez pas déclarer ceci, ceci, cela, non. Parce que le monde ne veut pas la lumière. Donc nous, le Seigneur nous a donné la gloire Nous devons être séparés des ténèbres. Parce que nous faisons des lumière. il a montré cela, déjà, dès la Genèse, effectivement. Il a montré cela pour que nous puissions comprendre que la volonté de Dieu, c'est que nous soyons toujours la lumière. Et ça, si nous sommes de nous sommes, nous, nous sommes ceux-là qui, qui, qui sont effectivement, font partie de la lumière, vous comprenez effectivement combien il nous est nécessaire de pouvoir demeurer dans une position aussi claire. C'est ça que dans les scènes écrits, je pense que dans 1 Jean, dans je pense que c'est là aussi qui nous, nous, nous dit là. On va continuer ici dans Timothée. Je crois que c'est dans 1 Jean, je pense que c'est là aussi dans 1 Jean, chapitre 3. Voilà. Oh, 21. Ouf, 21. Voilà. <rire>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 nous sommes enfants de Dieu. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui, s'est purifié lui-même comme lui-même est pur. cest à que nous ne pouvons pas être mélangés avec quelque chose d'autre. C'est pour ça qu'aussi dans 2 Corinthiens au chapitre 2, je voudrais que nous lisions un peu, nous revenons là-dedans, 2 Corinthiens au chapitre 6, je pense. De Corinthiens au chapitre 6, je pense que c'est cela, oui. Il est dit ici, Puisque nous travaillons avec Dieu, verset 1, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Car il dit, au temps favorable, dont au temps de la grâce, j'étais exaucé. Au jour du salut, j'étais secouru. Voici, maintenant, le temps favorable. Voici, maintenant, le jour, donc, du salut. Et il dit, ne vous mettez, 14, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un jour étranger. Car rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il des communs entre la lumière et les ténèbres? Il n'y a rien de commun. Nous sommes la lumière. Et Dieu a fait de nous effectivement que nous soyons un peuple mis à part. Ce ne sont pas des discours que vous entendez parce que là, c'est parce que la parole de Dieu que vous entendez parce que il est nécessaire, mon frère et ma soeur, comme nous l'avons entendu, la sanctification est quelque chose de très important. Donc, on ne peut pas se mélanger avec le monde effectivement et avoir même des, des désirs aussi profonds dans, dans les choses de ce monde effectivement. Nous devons avoir nos désirs, nous soupirons simplement vers les choses qui ont intérêt avec la parole de Dieu. Regardez bien, il dit, y a-t-il donc des communs de l'Émile et ténèbres, verset 14, quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial Ou quelle est, quel, quel est, quel part a le fidèle avec l'infidèle Quel rapport a-t-il entre les temples de Dieu et les idoles Car nous sommes les temples du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront donc mon peuple. C'est pourquoi, sauter du milieu d'eux. Et séparez-vous, dit le Seigneur, ne touchez pas ce qui est impur, et je vous accueillerai. Je serai donc pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur tout-puissant. Tel il est, tel nous sommes donc appelés à être. » Si Dieu est la lumière, effectivement, ben nous sommes aussi censés pouvoir être la lumière. Si Dieu est la vérité, donc nous, nous sommes aussi censés pouvoir avoir cette vérité en nous et aspirer à toujours. Et quand on dit « Dieu est la vérité », c'est vrai, parce que la vérité, c'est la parole de Dieu. Et Dieu est la parole. Au commencement, était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole est toujours Dieu, était Dieu, mais toujours Dieu. Donc c'est nécessaire que nous comprenions, frères et sœurs, qu'il n'y ait pas de besoins nécessaires que nous cherchons à, à, à, à faire des compromis à gauche et à droite, à ceci, à toujours chercher notre propre intérêt. Non. Il faut qu'on cherche effectivement l'intérêt des autres. Parce que Christ n'a pas vécu pour lui, mais il a vécu pour toi et pour moi. Et si cette nature est à nous, effectivement, on doit soupirer à cela. Alors, regardez bien, dans deux, dans deux pardon, 4, il nous dit, il dit, verset 3, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Ils ne voudront pas entendre la parole véritable de Dieu. Non, ils auront toujours, comme il dit, c'est bien que, qu'est-ce qu'ils vont voir? Il dit, mais, ils seront la saine doctrine. Mais ayant la démagaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront donc une foule de docteurs selon leur propre désir. Vous suivez cela? Ils vont se donner une foule de docteurs. Donc, ils vont se donner une foule de prédicateurs qui leur plaisent, en fait. Et qui leur donnent, effectivement, selon leur démarche, selon leur façon, alors qu'ils ne correspondent pas souvent en aura. Mais ce ne sont pas ceux-là que Dieu a eu à pouvoir donner comme il a, donné, il a donné les uns comme. Vous suivez ça, ils ne vont pas les désirer. Parce que ce qui vient de Dieu ne peut être que de Dieu. Parce que ce qui vient de Dieu ne pourra dire que ce que Dieu a dit. Vous vous souvenez avec Miché et et, et, et les prophètes de... de vous connaissez cette époque, non Alors ils lui ont dit, mais Dieu aussi, parle comme les prophètes ont parlé, parce que les prophètes, les prophètes avaient prophétisé effectivement pour le roi. Oui, monte le roi, ah, tu seras vainqueur, tu seras cessé, ça. Vous vous souvenez Avec Josaphat et la capable vous connaissez, non ben, il dit, mais, et puis, c'est femme qui dit, mais, mais y a-t-il pas un prophète de l'éternel par la bouche duquel on peut entendre la parole de Dieu Il dit, mais il y a des prophètes, il dit, ah non, non, non, ça sonne pas bien. À mes oreilles, il y a quelque chose qui sonne qui n'est pas rond. Mais pourtant, tout le monde était content de cela. Mais Josaphat, il dit, vous vous souvenez, non, de roi 21, vous vous souvenez, non? Oh roi, vie éternellement, bravo roi, mais c'est vrai, il mais y a-t-il pas un prophète de l'éternel ici? Hein? Par la bouche duquel on peut entendre la voix de l'éternel. Ils sont venus avec, oh, ils ont ainsi par l'éternel? Mais quand ça parle, mais ça ne sonne pas, là, ça ne dit pas Amen. Et puis, c'est à ce moment-là que le Roi lui dit, ah, il y en a un, mais je le déteste. Quand on te déteste, c'est que tu es dans le bon. Ah bah oui, vous savez ça, mais c'est vrai, hein. Malheur à vous, quand les hommes diront des biens de vous. Mais heureux, lorsqu'on parlera du mal de vous. cest qui dire dans eh, Matthieu chapitre 5, non Non, ça, beaucoup de monde. Mais c'est très, mais c'est. Et puis le roi dit, mais ne parle pas ainsi. C'est qui eh, C'est Michel, fils de Chibla. Qu'on les fasse venir. Vous vous souvenez La chose a changé. Donc, les hommes sont ici en fait. Ils ne ils pourront pas aimer. C'est que. Le Seigneur, notre Dieu, donne. Parce que le prophète pouvait dire, Michel pouvait dire, dit, mais je lui dirai que ce que l'éternel me dira, Pas ce que les hommes cherchent à pouvoir entendre ou ce que les hommes voudraient. En fait, que je puisse dire effectivement, il a dit, ça c'est votre problème. Moi le mien, c'est avec Dieu. Vous gérez avec le roi et les autres, effectivement, moi c'est avec Dieu. Alors, il dit, verset 3. Car il viendra un temps où les hommes ne suivront pas la saine doctrine... Vous suivez Ils ne voudront pas entendre la parole de Dieu comme cela doit être dit. Mais, mais ayant donc la Jésus, d'entendre des choses agréables. C'est pour ça que nous, nous devons toujours nous examiner en fait, pour qu'on soit sincère envers nous-mêmes. Seigneur, quels sont les éléments que je manifeste quand je est-ce que j'aime vraiment qu'on me dise ce qui est vrai, qui te touche effectivement le problème que moi, ou bien j'aime ceux-là qui me flattent et qui me disent, ah, tu es bon alors qu'ils me laissent vivre comme je dois vivre pour leur propre intérêt, pour que je puisse... Parce que c'est comme ça que le, les hommes qui, qui aiment tellement compris les applaudissent le dessus du des pédestal, la C'est comme ça. Ah ben oui, ils vont vous donner ce que vous voulez. Ah, quand vous leur donnez ce que vous voulez, eh ben, c'est ce qui s'est passé avec Samuel. Vous vous souvenez, non Dieu lui a dit ça. Ça, c'est le A de Dieu. Il arrive là-bas, le peuple lui fait faire le B. Et puis maintenant, quand on lui pose la question, il dit, mais, dit, mais, dit, mais, mais comment... Dit, dit, ah, J'ai fait ce que l'Éternel m'a demandé de faire. Vous vous souvenez, non et puis, c'est Samuel qui dit, mais si tu as tout fait, mais pourquoi j'entends les bêlements là Ça vient d'où Oh, le peuple l'a trouvé bon. Mais ce n'était pas le peuple qu'on a envoyé. Vous voyez Ce n'est pas le peuple qu'on a envoyé. Donc, alors, c'est ainsi, comme ça. Il mais ils se donc, il deux Et puis, il dit, mais voilà. Et puis, il dit, il y a des d'attendre des choses agréables. Ils se donneront donc, ils vont se donner, même. Une foule de docteurs selon leur propre désir. Donc ces docteurs en question vont leur donner selon ce qu'ils aiment. Oh, vous pouvez tout, vous pouvez tout porter, il n'y a pas de problème, Dieu ne regarde que le cœur. Mais ce cœur en question, il n'est pas à Dieu. C'est toujours ça parce que, pour donner, tu sais, c'est seulement au cœur, même si tu voles, mais Dieu cru à ton cœur. Parce que tu crois quand même, comme tu peux faire tout ce que tu veux, mais tu sais quand même, tu as cru. Alors c'est bon, il n'y a pas de problème. Et quelqu'un qui a cru, il va voler magasin Ce pas normal. Alors, pourquoi tu t'appelles un Parce que le voleur aussi, il est un incrédule, mais tu es la même nature que lui. Donc quelle différence est-il entre toi et le voleur Il n'y a pas. dit, « Ah, mais Verset 4, voilà la chose, effectivement, qui est terrible. Il dit, « Et détourneront l'oreille de la... » Oui, c'est Jésus qui est lui-même, la plénitude de la divinité. La parole de Dieu, c'est lui qui est... Quand tu rejettes la vérité, tu peux chanter Jésus, je t'aime, tu l'as déjà rejeté. <rire> parce que, <rire> il faut consciemment rejeter la vérité, parce que tu veux prendre le mensonge. Parce que, frère et soeur, quand on dit la vérité, c'est évident pour tout le monde. Ce qui est vrai est vrai. Amen. Tu ne peux pas changer la vérité en mensonge. Le mensonge, c'est le mensonge. La vérité est la vérité. Amen, amen. Donc, quand tu te dépasses, il dit, mais je ne veux pas ça, ce que, effectivement, tu veux, le mensonge. Mais quand on est des dieux, effectivement, alors, on connaît le choix qu'on doit faire. Même si ça me coûte, ce que je veux, c'est la vérité. Parce que je sais que si je choisis la vérité, sûr et certain, sûr et certain, je suis sûr et certain que Dieu est avec moi. Parce qu'il a dit, que, que vois-tu donc, vous Boussonnet, non Il dit, euh, je vois, mais oui, tu as bien vu, parce que moi ici, je veille, pas sur autre chose, pas sur les mensonges, sur ma parole. Ta parole est la vérité. Donc, je veille sur cela. C'est important, mon frère et ma soeur. On doit être très exigeant envers nous-mêmes. Ne soyez pas là comme les acteurs de comédiens qui sont à cette Ça vous, Ça ne vous servira à rien. Mais il faut que tu sois exigeant toi-même. C'est-à-dire qu'effectivement, que je suis là pas par obligation. Je suis là parce que mon âme a besoin du salut. Parce que sur quoi aujourd'hui, sur cet état, je peux encore reposer. Tout est simple, tout vain. Maintenant, je viens d'entendre, effectivement, moi-même, qu'est-ce que vous avez entendu Oh oui, mais très bientôt, vous n'aurez plus les papiers monnaie d'argent en main. C'est ce que j'ai entendu. Qui n'est pas pour longtemps d'ailleurs. Et qu'est-ce qui va passer, mais c'est l'électronique. Donc si c'est l'électronique, et puis en plus, il y a d'autres pays dont j'ai entendu effectivement, sur sont le même sens, qui vont mettre une validité sur votre argent. Donc ça veut dire qu'il ne peut plus faire d'épargne aujourd'hui. Donc, parce que les 100 euros que tu as a une validité de quoi De trois mois. Et tu vas, vas l'épargner. Tu seras plus l'épargner. <rire> Frère et soeur, Les mondes sur lesquels tu t'appuies aujourd'hui, il n'y a plus d'espoir. Notre espérance, notre espoir, c'est qu'ils viennent. C'est pourquoi ne perdez pas votre temps, jeune sœur, et c'est vrai. On vous, on vous prendra tout. Personne ne peut ni assez à On vous prendra tout. C'est ce qu'il faut. Vous le voyez déjà. Vous ne même pas pouvoir remplir une déclaration, c'est déjà rempli dit qu'on contrôle, mais c'est vrai, vous ne voyez pas, vous n'avez pas remarqué. On contrôle tout! Si ça devient maintenant électronique, comment tu vas faire? Donc, tout ce que toi tu as, c'est contre, ça passe par la banque, la banque centrale directement, j'ai entendu. ça Ça dire, pas de Tout ce que vous, C'est ce que vous avez l'impression, ah, on vit comme ça, c'est bien, on a encore le temps de vivre. Vous n'avez pas beaucoup de temps. Les choses vont changer rapidement, et quand ce qu'ils disent effectivement ici, avec les. les si c'est la monnaie électronique, ils disent que c'est dans, dans deux ou trois ans, Je, mais bon, espérons, parce que bon, avec la masse qui a circulation, bref, bon, ils savent ce qu'il faut, mais enfin bon. Mais nous, c'est pour que nous comprenions que même si, mais on doit comprendre que notre cœur ne peut pas dans les choses le matérielles que nous sommes en train de pouvoir, ne perdons pas notre temps pour les choses inutiles. C'est maintenant le temps d'être très sérieux envers nous-mêmes. Parce que ton âme à toi ne peut pas être monnéable. Tu ne vas pas quand même pas vendre ton âme pour de l'argent. Regardez les mains, on entend maintenant que bon, même si tu as un million, ça sera transformé en, en, en, en, en, en monnaie euh, comment on appelle, euh, électronique. Comme ils disent, effectivement, je me disais, ben, et puis cette monnaie électronique en question, tu peux garder maintenant aujourd'hui, par exemple, tes 10 000 pendant au moins 2 ans, 3 ans, 4 ans, 20 ans, 40 ans, tout le temps, on peut avoir longtemps, mais quand ça devient maintenant avec une durée de, durée de, de, de la validité, c'est-à-dire qu'on te dit, et les 1 000 que tu as, tu as là, il faut les dépenser avant 23 euh, mois. Ah ben oui, qu'est-ce que tu vas faire Tu peux même pas épargner ah ben oui, il faut... <rire> donc, ça veut dire que tout est contrôlé par... Ah oui, les gens qui ont... C'est ce que nous devons comprendre, frère. Ce que la Bible dit, est toujours... Oh, je m'arrête. Alors, je termine par ici. Verset... Euh, donc, tourneront donc, donc l'oreille de la vérité. Ah, c'est cela. Et se tourneront vers... Voilà. Maintenant, vous, la question de savoir, mais qu'est-ce que vous, vous désirez parce que souvent, quand la parole de Dieu vous est prêchée dans sa totalité, vous montez en colère. Vous vous fâchez parce que ça ne correspond pas à vous. Mais Dieu ne peut pas faire des choses qui doivent correspondre à vous. Ça, c'est son amour, en fait. Parce que s'il faisait des choses qui doivent correspondre à vous, à vos désirs, rien ne pourrait marcher. C'est pour ça que sa parole est la vérité. Donc, quand elle vient, quand elle est donnée, effectivement, tu dois remercier le Seigneur. Parce que là maintenant il te montre effectivement la voie juste, comment tu dois être pour que tu puisses arriver à atteindre l'objectif pour lequel Dieu t'a accordé la grâce sur la terre pour connaître qu'effectivement que, au-delà de tout ce que tu vois ici, il y a quelque chose d'encore le de plus merveilleux. Et qui est éternel. Ah oui, oui, oui, oui, oui, oui. C'est vrai, rien que les choses qui sont naturelles que nous voyons, par exemple naturellement, avec nos yeux que nous apprécions de Dieu. Les fleurs, par exemple, la diversité de fleurs, la beauté naturelle, les océans, les lacs, et tout ça. Quand vous regardez même la nature entière, effectivement, vous admirez cela. Mais ça, c'est rien comparé à la gloire à venir. Parce que tout ce que nous avons sur la terre, c'est la copie, en fait. Et j'ai dit encore, parce que j'ai la grâce, Voilà, c'est la copie de la copie de la copie de la copie. Alors faites la copie de la copie de la copie de la copie. copie, copie. Qu'est-ce que vous voyez Vous voyez que ça devient un peu. Mais ce n'est pas, pas l'original. Donc ce que nous avons, c'est la copie de la copie de la copie de la copie. Alors, qu'est-ce serait donc l'original L'original est, est, est plus glorieux. Vous avez déjà entendu. Dans, dans les livres d'Apocalypse, effectivement, je pense au chapitre 21. Dans cette cité où l'agneau est la lumière, dans cette cité où il n'y a point de nuit, j'ai un beau palais là-haut, libéré des où l'agneau est la lumière. Tendre Père et précieux sauveur, nous voulons vraiment te dire encore merci pour euh, la grâce, le soutien, le secours, la miséricorde que tu nous as vraiment accordé de pouvoir être à toi. Je suis heureux de voir ce peuple qui s'est tenu ici, mon bébé de mes père Saint Dieu, et celui-là qui est aussi tenu encore derrière les écrans, mon béné-mé-père Saint Dieu. Que ta grâce qui nous est accordée leur soit aussi accordée. Ton amour et ta bonté, bénémoine, Père Tibisson Dieu, se manifeste aussi à leur endroit. Parce qu'il est ton peuple à toi, mon bénémoine, Père son dieu Oh, qu'il est doux et agréable pour toi. Uh, frères, faire de demeurer unis ensemble, mon bénémoine, Père son dieu Sans rien penser, sans autre chose, seulement nous focalisons. Sous ce que tu nous as donné, mon bien-aimé Père son Dieu D'être dans ce monde avec la grâce gravité Connaître, mon bien-aimé Père Dieu D'être éclairé par ton esprit Saint, Seigneur Dieu D'être enseigné par toi, mon bien Père sans Dieu Quel bonheur de marcher avec toi, mon béni, aimé Père Tu es l'étoile brillante du matin, Seigneur La lumière qui nous éclaire, mon roi Sois donc exalté encore, mon bien Père sans Dieu Soutiens donc mon frère et soutiens donc ma soeur, mon roi Oh, Parce que bientôt, très bientôt, nous te verrons, Seigneur Tu es vraiment notre espérance mon roi, l'espérance de cette terre, c'est toi mon bien-aimé père tu sens, parce que c'est toi qui l'as racheté Seigneur sois exalté encore mon bien-aimé père tu es l'auteur de cette vie qui nous anime Seigneur, je t'en suis reconnaissant mon roi, amène-nous encore davantage à toi et et que nous puissions expérimenter ce bonheur. Oh, c'est un bonheur déjà depuis. sur cette terre, nous avons donc les arts de l'Esprit, Seigneur oh Dieu. Combien cela régit nos cœurs, mon bénéme Patibissant. Quand nous pouvons t'avoir dans notre âme, mon bénéme Patibissant, malgré le temps difficile que nous passons, mon bénéme Patibissant. Tu es notre consolation, mon roi. Si tu n'étais pas là, mon bénéme Patibissant, nous serions sans espérance et sans foi, mon bénéme Patibissant. Oh, bénémoine, toi, béni encore, glorie à ton nom, mon sauveur. Merci. Oh, que tu nous as donné la grâce de connaître Dieu, d'avoir le même Dieu, Père. Béni soit ton Saint-Nom. Garde ton peuple, mon roi. Merci pour notre frère, Père de Dieu. Isaac, que tu nous as ramené, Père, qu'il soit béni. Merci. Merci pour ce que tu fais, Seigneur. Tu es celui qui garde ton peuple, mon aimé, Père de sans Dieu. Mon âme te loue et te glorifie et te exalte pour ta bonté, Père de Dieu. Ou tes compassions en notre endroit, mais Père de sans Dieu. Garde ton peuple, mon roi, parce que c'est lui qui le touche. Oh, peut-être te touche, mon roi, c'est vrai, tu as dit, ne touchez pas, mais moi, ouais. merci, Père, et nous te rendons gloire et honneur encore ce soir. Garde les personnes, Dieu, sur le chemin de retour, car nous t'avons prié ainsi, Père, pour la gloire et au nom du Seigneur et sauveur, Jésus-Christ, notre Dieu. Amen. Dans cette cité où l'agneau est la lumière, cette cité où il n'y a point de nuit. J'ai un beau palais là-haut et libéré de ceci. Je me rends dans cette cité, dans cette cité où la gloire va c'est cette cité. Cette cité, si tes il point de Amen.